Bonjour tout le monde, aujourd'hui, le 3 octobre 2020, il est 9h31. Euh, écoutez, euh, j'écoutais euh, Mario hier, Mario Roy, euh, qui se bat contre le système présentement, il a complètement raison, là, ce gars-là, il a complètement raison, mais euh, je vais quand même euh, davantage prouver que le système actuel, il, dé il déroge. Personne ne parle de dérogation, c'est normal, les gens ne connaissent pas la loi. Les gars ne savent pas qu'est-ce qu qu'ils doivent utiliser dans la Constitution qui défait des lois et qui défait tout ça, autant pour les citoyens que pour les juges et les avocats. Donc, les citoyens ne le savent pas, qu'il n'y a pas de loi ici, que les lois, même si on utilise le mot « loi », ça n'existe pas. C'est une fausse euh, désignation parce qu'il n'y a pas de loi ici au Canada. Il n'y a pas de loi au Québec et ça part du Québec. Ça part du barreau du Québec. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer avec le le document de Mario Roy. Je pense que c'est ça qui est important. Et euh, je vais vous faire voir ça. Ça ne sera pas très long. Ça va être comme ça. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Donc, euh, on va voir exactement ce qui se passe. Fait que... Donc, euh... on commence ici pour Mario. Je ne veux pas que ce soit trop long parce que j'ai plusieurs choses à vous prouver et à prouver à Mario qui fait qu'il a raison et qui peut utiliser ça aussi. La même chose que moi, je peux utiliser ces choses à lui. Donc, écoutez bien ça. On commence là. Le borough du Québec. Je lui ai parlé que les jugements Joliette étaient tous faussés et que sur YouTube, il existait une vidéo qui s'appelle « Jugement Joliette » qui prouve la corruption du Barreau du Québec, les deux accusations d'outrage au tribunal ou whatever. Que je lui avais tout expliqué ça hier et aujourd'hui, euh, il a omis volontairement de parler du jugement Joliette. Donc, point numéro un, erreur qu'il a faite afin de me nuire, me discréditer. Point numéro deux... Je ne suis pas un anti-masque. Je lui ai dit hier que j'étais un pro-choix. Donc, deuxième point pour miner ma... Mais un pro-choix, il faut faire attention, parce que pro-choix, il y en a qui ne veulent pas mettre de masque ni dans les commerces ni à nulle part. Ça, Mario, il faudrait que tu le spécifies, que tu le précises. Parce qu'un pro-choix, c'est celui qui, qui est d'accord avec celui qui ne porte pas de masque. et il, Ça, ça veut dire que ça, c'est comme moi. Moi, je suis d'accord avec celui qui ne porte pas de masque et celui qui en porte aussi. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Parce qu'en Chine, a, ça fait 20 ans que les gens portent des masques et il y en a qui n'en portent pas. Il n'y euh, a pas de pandémie, il n'y a rien. Là. Donc, ici, c'est la même chose. Sauf qu'ici, étant donné l'état d'urgence euh, sanitaire euh, concernant la fausse pandémie, ben là, ils ont décidé de faire paniquer tout le monde et tout ça. Tu sais, tu es au courant comme moi, Mario. Donc, euh, là, c'est de l'exagération. Et toutes les procédures que tu as déposées, tu as totalement raison. Ce que tu as déposé à la Sûreté du Québec... Euh, au quartier général, sur Partenay, tu raison. Ce que tu as déposé à l'Assemblée nationale, la demande, c'est une déclaration de désaveu. C'est quand même une déclaration, donc le peuple déclare un désaveu sur les mesures sanitaires de cette fausse pandémie, du COVID ou appeler ça du coronavirus ou n'importe quoi. Tu as totalement raison, mais à date, vous savez que c'est des avocats et des juges qui contrôlent tout ça. L'Assemblée nationale a son contentieux juridique, c'est McCarthy Tétrault, et il y a des gens quand même à l'intérieur de ça euh, qui s'occupent justement de la juridiction en question. Il euh, y avait Ariane Mignolet à, à, à l'époque, euh, à ce que je connais, qui était la directrice du contentieux juridique à l'Assemblée nationale. Donc euh, là, je pense qu'on peut quand même continuer là-dessus. Ma crédibilité. Et le troisième point... Tout le monde a vu à Québec les vidéos partagées que jamais je n'ai dit que j'arrêterais 125 personnes, mais que les 125 députés, leur do, le dossier du désaveu, je les accuserai aux criminels. Je n'ai pas dit que je les arrêterais, j'ai dit que je les accuserai aux criminels, que ça serait transféré à la Sûreté du Québec, comme que j'ai fait. Exact. Mais vous savez que la Sûreté du Québec, elle peut accepter la procédure, mais le procureur général, c'est-à-dire le directeur des poursuites criminelles et pénales, a une ordonnance sans juge par dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne qui déroge aux libertés fondamentales à l'article 2 de la Charte canadienne et qui déroge aux articles 7 à 15 que sont les garanties juridiques dans la même Charte canadienne. Donc l'article 33 de la Charte canadienne tout simplement invalide le contenu total de la Charte canadienne comme si la Charte canadienne n'existait pas. Et les juges, eux autres, vont arriver avec les avocats dire « Ah ben non, c'est nous autres qui décèdent si ça s'applique ou non. » Ben c'est ça qu'on appelle la dérogation. Il n'y a plus d'autorité absolue. Il n'y a pas de souverain. Il n'y a pas de souverain pour punir un juge ou un avocat qui viole les droits de ses sujets. Et ce juge-là ou ces avocats-là, s'il y avait un souverain, le juge serait en prison. Et les avocats aussi. mais ben, il n'y a pas de souverain, il n'y a personne. Là aujourd'hui, c'est moi qui ai pris cette place-là. J'ai décidé de prendre cette autorité-là parce que j'ai 25 ans d'expérience à l'intérieur de ça. Je connais tout le système. J'étais à la direction du Bloc québécois. J'étais à la CSA de construction de Montréal. J'ai fait partie du mouvement Pro-Vie au Québec, Campagne Québec-Vie. J'étais membre du centre... J'étais à la direction aussi du membre euh, du Centre d'information nationale Robert Humili, qui est là. Anciennement, c'était tous des anciens de lordre cartier qui protégeaient le commerce entre francophones ici au Québec. Puis ça, c'est... Euh, les, les personnes âgées sont au courant de ça, ils connaissent ça. Donc, j'étais là-dedans et j'ai fait partie d'autres organisations aussi, euh, aussi euh, importantes, je pense, les unes que les autres. Autant dans l'industrie de la construction, à l'association des maçons que euh, dans d'autres associations aussi euh, de la construction. J'étais à la de construction de Montréal, deuxième VP, donc euh, j'ai quand même une certaine expérience à l'intérieur de tout ça. Et je sais de quoi je parle, étant donné que ma passion c'est le droit, que ma passion passe en avant de n'importe quel plaisir, en avant de n'importe quel salaire et revenu. Tout ce que je fais depuis 25 ans, je le fais gratuitement, je le paye de ma poche. Je n'ai jamais demandé d'argent à personne. Tellement je suis convaincu que ce que je fais, c'est vrai, et que ça ne se défait pas. Je vais vous faire la preuve que le gouvernement actuellement... Euh, L'administration de justice, le directeur des projets criminels et pénales et la Sûreté du Québec, ainsi que les Sûretés provinciales et tout ce que vous voulez, euh, les Sûretés municipales, sont tous au courant que, présentement, il y a cinq amendes ordonnées par des juges dans des dossiers fiscaux. En 2012, il y en a trois, et en 2014, il y en a deux, et que le gouvernement n'est pas capable de se les faire payer. Et en plus de ça, en 2015, quand j'ai été libéré après mon emprisonnement de pas tout à fait un mois, à peu près 25 jours, euh, j'ai demandé euh, une libération, euh, être libéré quelques jours avant, si vous voulez. Je voulais sortir pour le 1er janvier 2015. J'ai été emprisonné depuis le 12 décembre 2014. Et en fin de compte, euh, après discussion avec les agents de libération, euh, là, euh, j'ai tout simplement euh, dit que oui, je veux être libéré, puis je veux mettre mes conditions là-dessus. Fait que, ils ont resté un peu surpris, ils ont dit, c'est quoi les conditions? mais ben, Jésus, vous allez rédiger sur le document de libération, l'article 1 de la loi I3 de l'impôt sur le revenu de 1985 la loi du Québec, qui stipule la définition au mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et vous allez tout simplement rajouter l'article Z03, le chapitre Z03 d'une loi fédérale, de la loi fédérale de 1985 aussi, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Et ça, vous allez rajouter ça, là à l'article 6 sur la présomption d'innocence dans le code criminel, euh, qui dit tout simplement que euh, le, la présomption d'innocence, que ce sont les lois qui exposent et qui, euh, qui créent et qui exposent l'infraction, qui nous expose à l'infraction. Donc c'est la loi qui crée et nous expose à l'infraction, rien d'autre. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'infraction. Actuellement, il n'y a pas de loi. Vous vous référez à Z03. Les lois habilitantes ne sont pas législatives, donc il n'y a pas de loi. Et à l'article 1J, à 1, tout simplement l'article 1 de la loi en sur le revenu du Québec, chapitre 3 de 1985, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. L'Assemblée nationale n'est pas une législature, vous comprenez ça, puisque c'est une corporation qui appartient au Revenu Québec, sous le numéro 88, 13, 8000. Et quand vous lisez le document, l'Assemblée nationale, c'est une seule législature, c'est une législature unicamérale. Donc, si c'est une législature unicamérale, c'est une seule chambre, alors qu'en 1867, il y avait deux chambres législatives, il y avait l'Assemblée législative et le Conseil législatif. En 1968, ils ont supprimé le Conseil législatif, l'Assemblée législative et les, lieux, les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur, qui en ont fait un Corporation Soul, une personne physique, en 1952, par le gouverneur général du Canada. Donc, automatiquement, il n'y a plus d'exécutif de, ici, il n'y a plus personne pour punir le DPCP, pour punir les juges, pour punir les avocats euh, qui sont en charge de l'administration de la justice et qui sont là tout simplement pour tromper, comme ils ont trompé euh, mes clients à moi, mes, clients, mes amis. Pas rien que mes clients, c'est mes amis. Quand je dis des clients, un client, ça c'est une personne physique. Tout ce qui est écrit « client » n'a pas de vie. C'est ça, c'est la définition. Un client, ça n'a pas de vie. C'est un prénom avec un nom de famille et un numéro d'assurance sociale sur le prénom pas numéro d'assurance sociale sur le nom de famille, sur le prénom. J'ai tout gagné ça. Je pourrais vous en compter d'ici, pendant un an de temps, si vous voulez, euh, sans arrêt. Je vais vous étourdir, il n'y a pas personne qui va continuer là-dessus. Euh, je vais vous perdre, première des choses. Ça fait que là, je continue avec euh, euh, ce que dit euh, mon cher Mario. Écoutez ça. Exactement. Toutes les vidéos le prouvent. Donc, M. Tristan Péloquin, je l'ai appelé, parce que je viens de voir l'article, je lui ai demandé... Euh, tout bonnement, de faire un, un corriger, un erratum sur son article, dire la vérité euh, concernant ce qui se passe avec le barreau du Québec, parce que là, j'ai un beau procès qui va s'en venir probablement. Ça, c'est si, si le barreau euh, réussisse à convaincre, un juge, de faire dévoiler toute la preuve de la corruption, parce que ça va être ma défense, je vais le prouver, mais je vais vous faire une fleur. Je vais trouver un temps fin de semaine pour vous étaler toute la preuve que j'avance avec les audios originales de la cour, et vous allez entendre clairement qu'un juge confirme que c'est le barreau du Québec qui a, a réécrit ré le jugement et que lui, l'a juste signé. Que Je vais vous mettre ça en preuve, mais je vous garantis, euh, en tout cas, que si le barreau veut le faire fermer mon compte Facebook, ben ils doivent retourner à court. Puis là, présentement, c'est Facebook qui est accusé d'outrage au tribunal, ce que j'en ai compris, parce que je n'ai rien reçu, moi, comme lettre. Que pour l'instant, ce n'est pas moi de l'accuser, ce serait Facebook. Mais Facebook ne commet aucun outrage au tribunal parce que le jugement parle clairement des, des comptes que j'avais ouverts l'an passé entre telle date et telle date. Les comptes qui avaient été ouverts et non les comptes qui seront ouverts. Donc Facebook n'est pas Malheureusement, il y a un article qui a sorti. Ben heureusement qu'il a sorti pour dénoncer, mais malheureusement il est fait tout croche. Y a... Ça je déplore un peu ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi il a rentré ce sujet-là, parce qu'il y a des avocats autour de ça, sans doute, pour discréditer le pouvoir exécutif, ainsi que la monarchie britannique ici, la reine et tout ça. Donc, il fallait qu'il apporte sur le plancher, sur le système judiciaire actuellement, la déconsidération de la reine, la déconsidération. Lui, il est d'accord avec ça, la déconsidération de Lise Thibault. Puis là, il utilise euh, tout simplement un événement d'un... Une personne com complètement euh, hors d'elle, si on veut, une personne qui est sans doute pas, euh, qui, a, qui a pas l'esprit équilibré, si on veut, et il amène ça pour pouvoir éventuellement défaire euh, l'autorité de ce que peut être euh, la, le, le lieutenant-gouverneur ou euh, le pouvoir exécutif de la reine qui existe dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique depuis euh, 1867, depuis l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, on peut l'écouter là-dessus, mais euh, il se tire dans le pied en parlant comme ça, parce que moi, je suis monarchiste, je me suis déclaré vice-roi. j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Il n'y a pas personne qui peut m'enlever ce titre-là, pas plus que celui qui a acheté le drapeau américain et qui, qui possède actuellement le drapeau américain pour maintenir l'existence des États-Unis comme étant un pays. Et cette personne-là reçoit une royauté par le gouvernement américain. Et ça, écoutez, il y a quelqu'un qui va vous l'expliquer très très bien, c'est Charles Maurice Lorrain. Euh, qui se trouve à être de la famille de Louis-Joseph Papineau. Il est à Papineauville. Euh, je suis avec lui, je travaille avec lui, et avec son équipe et tout ça. Et euh, c'est des gens extraordinaires qui m'ont appris beaucoup de choses, ainsi qu'ils m'ont appris ce qui se passe de, de l'Union un, de, de Postale Universelle et de toute l'autorité que peut avoir l'Union Postale Universelle contre... Le, le, ici, contre le Poste Canada, qui est, qui est privé, qui n'appartient plus à la Reine, c'est totalement privé, là, j'expédie je des documents par courrier recommandé, sans signature, ils ne veulent pas signer, ça donne absolument rien, euh, moi, j'ai été bloqué, euh, par euh, l'administration de la justice, par les tribunaux judiciaires, par, par tout le monde, des PCP et tout ça, j'ai pas le droit de, de, de déposer euh, euh, des procédures par huissier, donc alors que pour aller devant les tribunaux, ça prend des huissiers pour euh, signifier les procédures à la cour et tout ça, au greffe. Et moi, en 2004, on me l'a interdit quand on m'a déclaré plaideur vexatoire. Et un plaideur vexatoire en commun là, c'est quelqu'un qui n'existe pas, c'est une personne inanimée. Je pense que c'était à la page 2225, si ma mémoire est bonne, euh, de la loi euh, du, du juridictionnaire de Common Law. Donc, euh, et ça, les, les avocats ne me l'ont jamais dit. Le juge Jacques Paquette, quand il m'a déclaré plaideur vexatoire en, au mois de septembre 2004, il aurait dû me le dire, il m'a menti. Et en vue de ça, je, il, il s'est acquitté lui-même d'un déni de justice que je lui reprochais. Et j'ai demandé de déférer la cause en cour supérieure parce que la Cour n'avait plus conf, compétence. Mais dans son jugement, il a dit que j'avais demandé de transférer. Transférer déférer, c'est deux mots totalement différents. Mais il me prenait encore pour un imbécile. Vous savez, euh, la synthèse grammaticale, ben quelqu'un qui connaît très, très bien ça aussi, c'est Charles-Maurice Lorrain. C'est un ami à moi et c'est quelqu'un qui m'enseigne des choses, et c'est bizarre parce que Charles Maurice, il a dit qu'il a commencé avec moi en étudiant mes choses, et maintenant c'est lui qui m'enseigne, et par la grâce de Dieu, j'en suis heureux que ça arrive comme ça. On continue dans ça. Écoutez bien euh, ce que dit Mario Roy euh, sur quelqu'un qui est, comment je peux dire, un déficient euh, mental, sans doute, mais euh, on ne doit pas utiliser quand même des cas comme ça dans des dossiers aussi importants que les dossiers qu'ils présentent au tribunal euh, rentrer quelqu'un qui, qui a une déficience mentale euh, pour tout simplement déblatérer contre la question de monarchie ou quoi que ce soit, qui est le pouvoir exécutif c'était le seul pouvoir qui pouvait faire emprisonner un juge, un avocat, un directeur de poursuite criminelle et pénale et même un policier ou qui que ce soit qui trompe et qui viole les droits des dignes et loyaux sujets de la reine. Et ça les gens ne savent pas ce que c'était pour eux autres toute la protection que pouvait assurer la reine d'Angleterre sur ses dignes et loyaux sujets, mais ils s'en sont débarrassés de ça par le Bill Pro Format bien avant 1867, et c'est le Parlement de Londres qui est délinquant, le Parlement de Londres lui-même est délinquant, il a été délinquant bien avant le Canada. On continue. Je sais pas si on peut appeler ça un psychiatrique, parce que là il est en évaluation, il y a quelqu'un qui a dénoncé, pas dénoncé, mais il y a un imbécile qui a fait des vidéos sur des, des pauses sur Internet qui étaient pour euh, agir physiquement. Voyez-vous, il y un imbécile. Les, les gens étaient au courant de ça. Ils au courant de ça. Ils n'étaient pas obligés de parler de ça. Pourquoi soulever l'inquiétude des gens sur des personnes malades? N'oubliez pas que dans le Covid, ils ont libéré des gens, des, des pénitenciers. Il y a des gens qui ont été libérés pour peur pas qu'il y ait de contamination. Donc, les collégés, autant aux États-Unis qu'au Canada, ont été libérés gratuitement par euh, le, la, la direction de, de la justice, par la protection ou la direction de la justice. Donc, l'administration de justice est d'accord qu'elle a libéré elle-même des gens qui, euh, qui n'ont pas toute la capacité nécessaire de vivre correctement dans notre société. Mais Si quelqu'un lui empêchait de rentrer dans un commerce, puis euh, sans masque, et il s'est fait arrêter pour avoir frappé une femme dans un autobus, puis avoir un mon choix et les médias, sont tout fiers de dire que le gars, c'est un anti-masque. Au lieu de dire que le gars, il a un problème de santé mentale, parce qu'il s'est prétendu à la cour être un roi quelque chose, là. Euh, un prince ou un roi, en tout cas, il n'a pas voulu se nommer. Voyez-vous, c'est bizarre qu'il amène ça. Ça, c'est le pouvoir exécutif. Là, là, il dit la même chose que moi, ce qu'a dit... Le, le ministère de la Justice, sur moi, quand il y a eu l'émission Enquête à Radio-Canada, en 2013, c je pense que c'est le 23 mars 2013 que ça passait, c'est encore sur YouTube, et quand vous demandez « citoyen souverain à tout prix », vous tombez sur euh, cette vidéo-là de Radio-Canada de l'émission Enquête d'Alain Gravel et c'est Brigitte Bureau qui s'était présentée chez moi avec les caméramans et tout ce que vous voulez pour nous filmer. Ils se sont présentés aussi chez Jean-François Dubois et Régent Dubois, mes partenaires C'était mes associés dans leur industrie, dans leur entreprise de construction. Ils ont tout perdu, ils ont été lavés, lavés complètement par l'administration de la justice. De la même façon qu'ils ont lavé Linda Lemay euh, c'est pas l'actrice, là, c'est un autre Linda Lemay, si vous voulez, qui était propriétaire de Gode de l'Estrie, et j'étais président notarié, c'était notarié, ça, j'étais président de Gode de l'Estrie, euh, puis euh, c'est un cabinet d'avocats, euh, euh, je pense, je ne me souviens pas de son nom, en tout cas, il y avait une propriété qui était complètement à cheval sur la ligne du territoire de Gode de l'Estrie, et c'est un monsieur Bergeron qui s'est moqué, il s'est arrangé avec l'avocat du Barreau du Québec, qui est un bandit, pour euh, s'approprier justement à Gare de l'Estrée pour une somme de 64 000 et c'est le juge Martin Bureau qui a jugé ça avec le juge François Thau. Vous comprenez alors que moi, j'avais une hypothèque légale d'enregistrer là-dessus de 780 000 et Linda Lemay avait enregistré elle-même aussi une hypothèque légale de 788 000 Ils ont fait fi de tout, mais qu'est-ce que vous voulez? Rien ne nous appartient, tout appartient à l'État. Linda, c'est un prénom. Lemay, c'est un nom de famille. Jacques, c'est un, un prénom. Normandin, c'est un nom de famille. Ça, ça a un numéro d'assurance sociale. On appelle ça des pseudonymes. Ça, c'est une société de pseudonymes, puis un, un pseudonyme, ça ne vit pas. Un pseudonyme, ça ne vit pas. C'est comme Quelqu'un que tu vois, l'autre bord de la rue, puis tu dis ça, c'est chose. Tu le connais-tu? Non, mais tu viens de l'appeler chose. Y es tu baptisé, cette chose-là? Est-ce que c'est Est -ce est vivant, ça? Non, chose, non. Ça, ça devient tout simplement un meuble vif qui se déplace comme un animal quand on le regarde, l'autre bord du chemin, parce qu'on ne connaît pas. Puis ça, c'est l'article 374, 383, 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980 pour le Québec, parce que le Québec, il s'est débarrassé de l'article 2212 du Code de. de du Code civil du Bas-Canada, qui a la commune là, qui dit que les droits qui tiennent à la royauté et à la souveraineté sont imprescriptibles. Et moi, ben, j'ai renouvelé euh, le 23 août 2013 mon serment à la reine au Parlement à Ottawa euh, devant le, le, le sous-ministre de la Justice, William F. Pentney, et euh, un monsieur euh, Landry qui se trouvait être témoin au bureau. Euh, pour euh, euh, le ministère de la Justice, et j'ai le document ici, je le fais circuler. Je suis roi, personne ne peut me l'enlever, et je ne suis pas un imbécile, je suis là, qui, je m'en viens tranquillement, et sans défaire le système, mais pour la correction. Je ne défrais pas les tribunaux judiciaires, je ne défrais pas l'administration de la justice, je ne défrais pas non plus les corps policiers ou quoi que ce soit, nos enfants, qui vivent de ça et qui nous protègent. Je ne défrais pas ça. Pas plus à la Sûreté du Québec, dans les Sûretés euh, municipales, à la Gendarmerie royale ou à la Défense nationale. Non, je suis là pour protéger tout le monde là-dessus. J'ai suffisamment de connaissances bien en avant de euh, Julie Payette ou, de, ou même ici, du bâtonnier Jean-Michel Doyon. Je suis en avant de ses connaissances. Sinon, il aurait réagi sur tout ce que j'ai et sur tout ce qui met en péril l'administration la, la, de la justice dans tous les, les, les cas délinquants, les, les actes délinquants commis par l'administration de la justice depuis que je vais en cours, depuis plus de 25 ans. Depuis plus de 25 ans. On continue. Oui. Donc, le juge l'envoyait envoyé psychiatrie. Donc, ils ont pris le terme anti-masque au lieu de dire un malade mental dont les décisions Arruda et Legault ont miné son taux de raisonnement. Puis en plus, c'est un batteur de femmes. Ça fait que... Il... Oui, vous c'est malheureux. C'est un cas qui n'était pas supposé de rentrer ça, dans le sens où c'est un cas d'espèce. C'est peut-être le seul cas, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais, encore là, la population a la mémoire courte. Lise Thibault, ils l'ont mis à la rue. Elle a perdu son, son poste de lieutenant-gouverneur en 1997, quand elle a été nommée en 1997 jusqu'en 2007. Il, elle a fait de la prison. Il y a un souverain. Imaginez-vous qu'il y a un souverain qui l'a condamné à l'emprisonnement. Je veux avoir le nom du souverain. Mario, tu vas me trouver le nom du souverain. C'est la première des choses. C'est pas compliqué. Il faut que tu fasses des démarches. Il faut que tu te serves de ta tête et que tu fasses des démarches c'est pas rien que d'arriver de toujours croire aux juges. Là, imagine-toi, tu t'en vas, tu es prêt à faire même un recours collectif avec des avocats pour aller devant les mêmes juges qui te trompent. Les juges sont tous pareils, sont tous liés à l'article 33 de la Charte canadienne. Ils n'ont pas le droit de déconsidérer l'administration de la justice. Tout ce que tu vis actuellement, Mario Roy, c'est tout de la déconsidération de l'administration de la justice par tous les avocats, y inclut Michel Lebrun qui fait tes procédures. Tout le monde sont obligés de déconsidérer l'administration de justice pour maintenir le fonctionnement du Québec. Tout le monde. Guy Fontaine a fait la même chose avec moi. Le DPCP, Annick Murphy, elle ne sait pas quoi faire avec ça. Elle a un pouvoir, elle a un poste, elle ne sait pas quoi faire avec ça. Parce que tout est délinquant. Je suis le vice-roi qui s'en vient avec la correction. Je n'ai démoli absolument rien. Je connais suffisamment le système pour le protéger. Autant protéger Annick Murphy... Il protéger tout ce monde-là. Mais je dois parler avec ces gens-là. Puis c'est pas avec du monde comme toi que je peux parler avec ces gens-là. C'est avec des gens que je connais présentement, qui savent ce que je fais, des gens qui sont complètement impartiaux, des, des gens qui sont neutres, et des bons conseillers. Des bons conseillers. Puis il y a des avocats là-dedans. C'est bizarre, hein? <rire> oui, il y a des avocats là-dedans. Mais ils sont obligés de rester anonymes, point final. La journée qu'ils vont se, qu se montrer, ben, je vais vous dire une chose... Vous ne saurez peut-être même pas encore les noms. Mais au moins, moi, je suis en avant, et ils savent que j'ai les connaissances pour ça. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, on continue. « Mettre ça, les médias, mettent, ils essaient de salir le mouvement, alors que nous autres, notre mouvement est pro-choix, et non anti masque même si on n'a pas de masque. Ça veut... Et pro-choix, comme je dis, ça, ça veut dire que quelqu'un peut être pro-choix. Donc, il n'est pas pour les masques, il n'est pas anti masque il peut être anti masque. <rire> il n'y a pas de déclaration de principe dans leur mouvement. » Donc ça, ça veut dire qu'il y en a dans son, dans son mouvement, lui. Peut-être que le gars, sans qu'il sache, lui-là, le Mario, peut-être que son gars-là, -là, c'était peut-être un gars de son mouvement, sans qu'il le sache, euh, qui a été euh, impliqué dans une situation aussi euh, déplorable, et euh, qui, qui se prend pour n'importe quoi, ou n'importe qui, ou peu importe, vous comprenez, mais ça défait l'image, ça défait l'image de l'administration de la justice, et surtout du pouvoir exécutif du Canada, qui n'existe plus, s'il y avait eu un pouvoir exécutif, légal et constitutionnel, Lise Thibault serait encore lieutenant-gouverneur. C'est-à-dire qu'elle aurait, elle aurait tout simplement terminé son terme et puis elle, elle serait sortie de là avec les honneurs et tout ce que vous voulez. Ils ont sali sa réputation, sa santé. Ils sont en outrage au lieutenant-gouverneur Lise Thibault. Ils sont en outrage à la reine d'Angleterre. Ils sont en outrage à Dieu. Parce que la reine d'Angleterre a été, a été consacrée par l'archevêque la, de Canterbury, par le saint -Creme. De l'Église chrétienne anglicane, c'est chrétien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en arrière de tout ça. Personne ne croit à ça, les gens ne croient plus à ça. On, on vit actuellement de la misère parce qu'on a couru après. Quand il y a eu l'abrogation de l'article 93 en 1997, c'est moi qui ai débattu contre l'abrogation de l'article 93, et j'étais à la direction du Bloc québécois et je débattais contre Lucien Bouchard pas compliqué. C'est Michel Gauthier qui avait pris la place de Lucien Bouchard euh, au fédéral, dans le Bloc québécois. Et j'ai perdu, puis on est arrivé là avec 240 000 signatures, il n'y a rien qui a passé. Puis la juge, l'honorable juge Ginette Piché l'a dit, puis elle a quand même euh, reconnu que la, la plaidoguie que je faisais était correcte, était complètement, totalement correcte, mais elle a dit on n'a pas eu le choix. En disant ça automatiquement, elle rentrait en situation de conflit d'intérêt en disant ça. Donc, l'administration de la justice actuellement est depuis longtemps, est en situation de conflit d'intérêts. OK? On ne peut dire qu'on est anti-masque, qu'on est pro-choix. Moi, personnellement, je suis un pro-choix, je veux choisir moi-même. Si eux veulent m'étiqueter d'anti-masque, ça c'est leur problème, mais c'est une étiquette, c'est un atteinte à ma réputation, parce que le go a clairement incité à la haine. Comment voulez-vous qu'on ait une réputation? Le, le, le go, ne sait peut-être pas, mais les juges et les avocats savent que nous sommes des personnalités juridiques, des, des personnes physiques, inanimées par notre nom, puis euh, Mario n'est même pas capable de l'expliquer, il n'est pas capable de l'expliquer, puis il sait, Mario, s'il si m'a écouté, il comprend, mais il est pas capable de l'expliquer. Il y a un voile qui s'installe dans l'esprit de tous les gens qui sont au courant de ce que j'explique, de ce que je leur explique, ils savent ce que je dis, ils me comprennent, mais quand il faut qu'ils l'expliquent à leurs voisins d'à côté, ils ne sont pas capables, ils sont bloqués. Je vais vous dire franchement, c'est diabolique cette chose-là, il faut faire attention là-dessus. C'est carrément diabolique cette chose-là. Donc, euh, on continue là-dessus. Ensuite de ça, je vais aller sur d'autres documents. C'est des nouveaux chefs d'accusation qui vont être déposés contre le go Ça fait que les médias, il va être temps qu'ils commencent à, être à dire la vérité parce qu'il va y avoir un recours collectif qui va se faire probablement. Il y a des gens qui m'en ont parlé qui souhaitent faire un recours collectif. Il y a... Combien d'années ça prend un recours collectif pour qu'il y ait un règlement? Ça a fait combien d'années pour euh, la crise du verglas? Et les gens, là, quand, ont été, quand ça s'est terminé, ils ont eu 54 pièces chaque. Puis il y avait des milliards de dollars là-dedans. Quand tu vas en recours collectif, tu vas devant qui Devant les propres juges qui te refusent. Toi-même, Mario, tu déblatères d'une certaine. Puis avec raison, euh, contre les juges et contre le barreau du Québec. Et tu utilises ces mêmes personnes-là, Mario. C'est quoi la logique tu utilises ces mêmes personnes-là pour te défendre, pour que ces gens-là te donnent raison. Pensez-vous que les juges et les avocats vont déconsidérer l'administration de la justice pour te faire plaisir, puis que cette même administration de la justice-là va prendre euh, François Legault, puis va mettre François Legault en prison, puis à Arruda, pensez-vous qu'ils vont me faire ça? Non, pas du tout. Et moi, je sais une chose, c'est que si moi, je négocie avec François Legault ou Arruda, je vais vous dire franchement, je suis certain que ces gens-là ne peuvent pas aller en prison, mais ces gens-là, par exemple, vont reconnaître beaucoup de choses, et ces gens-là devront tout simplement abdiquer à leur autorité, à leur pouvoir, et laisser leur euh, laisser leur siège à quelqu'un d'autre, parce que ces gens-là n'ont plus la capacité de servir la population, ils en font la preuve. Et euh, je regarde là, actuellement, Trump, qui est déclaré COVID-19, pourquoi il doit être déclaré COVID-19 présentement? C'est parce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup aux États-Unis qui ont peur de ça. Tout le monde va se faire vérifier. Est-ce que c'est gratuit de se faire vérifier, de passer le test sur le COVID? C'est-tu gratuit? Ou il faut qu'ils payent de leur poche? J'ai l'impression que le gouvernement est rendu qu'il paye pour ça. Et le ministère de la Santé publique qu'on paye, nous, puis qu'on dit que c'est la, la gratuité du ministère de la Santé, c'est complètement faux. Ça s'est toujours payé à partir des taxes illégales et inconstitutionnelles et de l'impôt illégal et inconstitutionnel. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui qu nous sommes esclaves de l'administration de la justice et que le gouvernement a le droit de faire n'importe quoi avec nous. Pourquoi? Parce que c'est des personnes physiques, premièrement, qui sont désignées comme coupables et non la nature humaine, qui n'est pas sujet de droit, qui n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur, qui n'a même pas le droit d'avoir un compte bancaire, qui n'a pas le droit de payer des impôts, qui n'a pas le droit de, de payer un logement, de payer de l'électricité, de payer un, un téléphone, de payer quoi que ce soit, qui n'a pas le droit de s'acheter de nourriture, parce que c'est inanimé. Parce que nous, là, comme nature humaine, c'est comme pour le gouvernement, c'est comme si nous étions inanimés, mais nous ne, le sommes, nous ne le sommes pas. Nous sommes le verbe, nous parlons, nous signons, nous prêtons serment au nom à la place et pour le compte de la personnalité juridique qui n'a pas de vie. Dans mon cas, moi, c'est Jacques avec le numéro de d'assurance sociale 231-249-525, le critère de reconnaissance RI sur lequel on l'appelle Monsieur Normandin et Monsieur avec un nom de famille qui est invariable, qui est ni masculin ni féminin, mais le Monsieur, oui, il est masculin, mais il n'a a pas de sexe, parce qu'un Normandin n'a pas de sexe. Un nom de famille n'a jamais de sexe, jamais. Puis euh, le juge euh, Serge Champoux a reconnu dans son dossier judiciaire à lui, dans le dossier de drizon Tomic, euh, qu'on n'a pas le droit, à acquitter acquitté Tomic, parce que le constat d'infraction avait été attribué à Monsieur Tomic, qui est un prénom. Alors que celui qui a attribué le constat d'infraction aurait dû l'attribuer à M. Drazen, qui est un nom de famille, comme il aurait dû l'attribuer à n'importe qui d'un nom de famille. Mais il n'a pas le droit d'attribuer une infraction à un prénom, parce que le prénom est censé être vivant. Le prénom est censé avoir un sexe, même si le prénom, c'est l'altération, c'est la corruption, euh, c'est le souillage, c'est la souillure de votre nom propre de baptême. Et il y en a qui ont seulement un seul prénom. Donc ça, ça veut dire que le gouvernement se sert des deux. Il se sert de votre nom de baptême en même temps qu'il se sert, parce que ils ont oublié les, les gens ont oublié de mettre Marie pour les petites filles et Joseph pour les petits gars. Parce qu'à l'Église catholique, quand on est baptisé, un petit garçon doit, doit commencer par Joseph, trait d'union, puis là tu lui donnes un prénom. Puis normalement, par la loi, on pouvait donner de trois à quatre prénoms. Puis c'est pas des prénoms parce qu'on les, on les rejoint par un trait d'union, ça devient un nom propre, une personne. Alors que moi, le directeur de l'État civil a enlevé les traits d'union, il a mis des virgules et c'est comme si ma mère avait eu quatre enfants. Ça, vous trouvez ça comique, vous n'y croyez pas, c'est parce que vous n'avez pas l'intelligence voulue pour comprendre ça. J'en veux pas à personne pour ça, là. Je n'ai pas à en vouloir parce que vous n'avez pas l'intelligence pour comprendre ça, pas du tout. Euh, c'est pas de votre faute, c'est tout. C'est pas de votre faute. Euh, donc, euh, on continue là-dessus, c'est quasiment fini. Après ça, je vous fais entendre le... le le document... Il le... regarde présentement pour euh, tout ce que ça prend pour le faire. Donc, s'il y a un collectif au moins les médias, la presse auraient été avisés, mais ils continuent. Ça fait que c'est devant le tribunal que ça va se régler les coudons. Voyez-vous, c'est devant le tribunal. C'est devant ceux qui, euh, qui, qui, qui, qui lui créent préjudice. Il va devant celui ou ceux qui lui créent préjudice. Le tribunal, les juges, les avocats. C'est pas drôle, ça. C'est parce qu'il n'a pas compris ce pauvre Mario parce qu'il n'a pas mon expérience, c'est tout. Mais je suis capable de lui aider, mais il n'en demandera pas, il ne voudra pas, parce que c'est toujours une question de conflit d'intérêt, pas de conflit d'intérêt, mais euh, c'est euh, tout simplement, ils euh, sont situation de personnalité, c'est un problème de conflit de personnalité. Moi, je ne suis absolument rien là-dedans, je suis là, là tout simplement pour vous aider. Moi, je ne veux rien savoir de moi-même. Croyez-moi, tu veux faire n'importe quoi, fais-le. Mais moi, ce que je fais, je le fais par autorité parce que j'ai la connaissance pour. C'est tout, Mario. Mais écoute, t'es le king, t'es le king. J'ai rien contre ça. Je m'en fous de ça. Moi, je suis là pour t'aider, Mario. Mais toi, t'es pas prêt à me comprendre. J'ai demandé à tes amis, j'ai dit, « Non, Mario, de m'appeler. » Je pense que t'es pas prêt à m'appeler. T'es pas prêt. Parce que t'es chanceux. Il y a des gens qui financent avec toi. T'es honnête et tout ce que vous voulez. Ça va très bien. Tant mieux. T'as une bonne équipe tant mieux. Donc, vous m'avez isolé, comme j'ai été isolé par d'autres aussi. Euh, Guylaine Langto m'a isolé, mais elle travaille en parallèle avec moi, mais je la respecte, elle me respecte. Mais Guylaine Langto, écoutez, si je n'avais pas été euh, au Palais de justice à Granbe, euh, quand elle a comparu devant le juge, euh, euh, comment je peux dire, le juge Pierre bachan c'est Serge Champoux qui était avocat ad pour la du devenue du Canada. Elle est arrivée dans le box des accusés, enchaînée, les mains et les pieds. Elle pleurait comme une madone. Puis en fin de compte, ça euh, le juge Bachand, Pierre Bachan, que je connais très bien, il dit coudon, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui peut venir aider Mme Je Me suis levé, j'ai dit oui il, il m'a demandé mon nom, il dit « antoine Normandin ». J'ai dit « Oui, je suis défiscalisé, la, la, j'ai la carte de la maison internationale Humanité qui m'a défiscalisé, point final. » que Là, il m'a fait approcher, j'ai montré ma carte avec ma photo dessus, la signature « Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin » dessus, que j'ai signé. il a regardé ça, il a, il a lu en arrière que personne n'a droit de payer des impôts à un gouvernement qui, qui, qui se trouve à fabriquer des armes à destruction massive et que nous finançons ça, on n'a pas le droit de payer des impôts. » Il a regardé ça, Serge Champoux a regardé ça, il a rendu juge aujourd'hui, euh, l'honorable Serge Champoux, et euh, là, il a donné ça à, à Pierre Bachand, il a regardé ça, et il dit, On ils libéré cette journée-là. » C'est tout. C'est ce qui s'est passé. Donc, il euh, n'y a, a rien de là-dedans. « On peut s'aider entre nous, donc je peux t'aider. » Donc on continue, puis ensuite de ça, je vous fais entendre le dossier de, du juge Gaétan Dumas, de la Cour supérieure, dans le dossier, dossier euh, c'est 460 36 000 240 143 qui était un débat sur, euh, en vertu de l'article 76, euh, de la loi du code de procédure civile qui est le nouveau code de procédure civile de 2014 qui est complètement illégal illégitime et inconstitutionnel et avant ça c'était en vertu de l'article euh, 95 euh, de l'acte de, la, euh, de, de du code de procédure civile c'est-à-dire donc, l'article 95 nous permettait un débat constitutionnel, sauf que je pense que c'est l'article 119 ou 199, je crois que c'est 119 du Code criminel, qui euh, permet au directeur, au ministre de la Justice euh, d'accepter un recours ou de le refuser. Donc, moi, dans un dossier où on m'a traité de voleur, il y a deux ans, il euh, y a M. Steve Gagnon, de la Sûreté du Québec, qui me téléphone pour me dire que euh, j'étais accusé de vol et tout ça. Je parle avec lui. Et euh, là, je lui ai dit, OK, je lui ai dit, euh, non, je ne me rends pas à votre bureau, mais je vous envoie tous les documents. Quand il m'a parlé du dossier en question, je savais c'était quoi, c'était un frame-up envers moi. J'ai envoyé 77 pages de documents, il a lu ça, il a envoyé ça au DPCP, le directeur des poursuites criminelles au mois de janvier, parce que ça, ça se faisait à la fin de l'automne. Et au mois de janvier, je reçois une lettre, euh, justement, du directeur des poursuites criminelles et pénales, me disant que je n'ai pas à m'occuper de ce dossier-là. Il l'avait déjudiciarisé en vertu du code, de du, du code juridique, euh, de la, de la forme juridique 66, et automatiquement, euh, tout a tombé. Alors que c'est le mouvement des jardins, c'est les caisses populaires qui me poursuivaient. Et euh, je, ça, là, je pourrais vous en parler un jour, et ça va jeter le mouvement de des jardins sur le cul. C'est pas compliqué ce que je vous dis là, mais ça ne m'intéresse pas de le faire. Parce qu'il y a trop de gens qui ont mis leur confiance là-dessus, et encore là, il y a des corrections à faire. S'il y a des abrutis et des bandits qui sont à l'administration de tout ça, c'est pas le mouvement des jardins lui-même qui est mauvais. C'est ceux qui en ont fait ce qu'il est rendu aujourd'hui, le mouvement des jardins, qui est administré par des bandits, comme la caisse de dépôt et de placement est administrée par des bandits. Vous comprenez ça? Et quelqu'un qui avait donc raison que je vais aller chercher parce que j'en ai besoin, c'est Robert Lafrenière. Ce gars-là, c'est un homme foncièrement, solidement et honorablement, intègre, et ce gars-là, je peux me fier à lui, il a tous mes documents, il, les a, il connaît mes documents, et son équipe connaît mes documents aussi. Fait que ce gars-là, non, il a, il, le gouvernement a fait une gaffe quand ils se sont débarrassés de Robert Lafrenière, il a fait une méchante gaffe, et qui s'en est débarrassé, je vais regarder, je me demande, je pense que c'est dans le, le gouvernement Legault que se sont débarrassés de Robert Lafrenière. C'est la CAQ. Et la CAQ, rendue là, ça ne vaut pas cher. Vous comprenez? Ça ne vaut pas cher. Et, et. La CAQ, là, actuellement, gouverne par accident. <coughs> par accident. Parce qu'on s'est fié, parce qu'on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. Là, je sais qu'il y a le Parti de l'Union nationale qui veut s'installer ici. Je ne sais pas s'il va pouvoir rentrer. Je ne sais pas de quelle façon ils peuvent s'installer je sais en arrière de tout ça que c'est le barreau du Québec qui se trouvera à être le pouvoir exécutif pour l'Union nationale. Seulement à cause de tout ça, je n'embarque pas dans le dossier. Mais si j'embarque dans le dossier, le barreau du Québec, il va être sous les ordres et sous les commandes du vice-roi et il ne pourra plus faire ce qu'il fait actuellement. Rendre, écrire les jugements pour les juges. Comme il a écrit tous les jugements contre Jacques Normandin et contre moi. Jean-Joseph Antoine-Pierre Normandin, parce que le barreau du Québec, s'il écrit les jugements, c'est lui qui se trouve à cautionner la capitale assurance générale qui a ordonné à la Société d'achat automobile du Québec, de ne pas respecter les jugements rendus en faveur de ma personnalité juridique, inanimée, Jean-Normandin, et en faveur de moi, Jacques joseph antoine pierre le baptisé, à qui on a altéré le nom en rajoutant euh, le nom euh, de famille, qu'on appelle un surnom, qui est Normandin, en vertu de la loi 6 du Fouctidore de, Fou de l'an 2 du 23 août 1794. Voyez-vous comment il y a de la suite de mes idées, c'est pas des idées, c'est des connaissances, on appelle ça des connaissances. Donc, euh, on termine cette chose-là, et euh, on s'en va sur le dossier du juge Gaëtan Dumont de la Cour supérieure dans lequel il s'est moqué de moi. Quand il euh, quand je me suis, là, là, je vais vous le dire, je me suis présenté devant lui le 28 janvier 2015, après mon emprisonnement. Euh, et quand je, je lui ai dit, parce que quand il m'appelait dans, dans la salle, dans le palais de justice de Grimby, j'étais dans les corridors, je suis rentré dans, dans la salle en question... Et euh, là, quand je suis arrivé devant lui, il dit « Bon, mais euh, présentez-vous. » J'ai dit euh, « Je vais m'identifier comme l'a autorisé le très honorable juge François Godbout. Mon nom, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, le représentant autorisé de Jacques Normandin. » Ça, il l'a cabardé. Il l'a effacé. Ça ne paraît pas. Vous allez le voir. Mais il m'a traité niaiseux et tout ce que vous voulez. Un juge n'a pas le droit de faire ça. Il a déconsidéré tout l'appareil judiciaire de l'administration de la justice de la Cour supérieure, qui est quand même une juridiction fédérale. Ça vient pas du Québec. Ce qui vient du Québec, c'est la Cour du Québec de 1988, qui est une cour délinquante, il y en a une que, que je respecte énormément, c'est celle qui m'a envoyé en prison, pas parce qu'elle le voulait, c'est parce que c'est le barreau du Québec qui pilote en arrière, comme vient de le dire Mario Roy, c'est le barreau du Québec qui, qui signe, qui rédige les jugements et qui fait signer, il y a un comité pour rédiger des jugements quand c'est des dossiers importants comme le sien et comme mes jugements à moi, c'est-à-dire comme, comme les jugements de ma personnalité juridique inanimée. Parce que moi, ils prennent le nom de Jean-Joseph-Antoine-Pierre. Vous allez voir qu'il y a plusieurs documents dans lesquels ils ne mettent pas de traits d'union, mais il y a de, de, des documents dans le ministère de la Justice que c'est écrit Jean-Joseph-Pierre-Antoine-Normandin avec des traits d'union. Alors qu'ils ont enlevé les traités Donc comprenez-vous que l'administration de justice n'est pas toute coupable de la corruption, du soudage et euh, de, de l'altération de mon nom propre par les juges, par les avocats. C'est le barreau du Québec qui est la plaie ici pour tout le Canada. Je le dis et je le redis et je n'arrête pas, mais il, il va être corrigé le barreau du Québec parce qu'on ne peut pas laisser le barreau du Québec dans cette forme d'administration-là et je sais quoi faire pour le corriger. Il a besoin de l'absolution puis il a besoin d'être réorganisé de la bonne façon. Il y a beaucoup de corruption, et de, de souillure, de pourriture à l'intérieur de ça. Je ne sais pas quelle sorte de mafia qui dirige ça, mais ils doivent euh, euh, payer grassement. Et tant il y a aussi longtemps que le bon Dieu me donne la vie, je suis là pour corriger, je ne suis pas là pour détruire. Et mes pires ennemis, c'est aussi, mes amis, n'oubliez pas ça. Mes pires ennemis, c'est toujours mes amis, parce que le bon Dieu me dit, protège ces gens-là, aide-les. Parce que ces gens-là sont, sont carrément désorganisés par l'argent, tellement qu'ils... Ils en ont besoin de l'argent, tellement qu'ils se nourrissent de ça, tellement qu'ils s'empiffrent de l'argent, tellement qu'ils sont sou souverains et supérieurs à toute la planète par l'argent qu'ils possèdent. Alors que l'argent, c'est Maman, c'est Mamon. Et Maman, c'est le Dieu de l'argent. C'est Satan, c'est Lucifer. Donc, on continue. Que passez une belle journée, puis euh, je vous tiens au courant des développements. C'est bon, Mario. Je te remercie. Que je vais vous mettre un live en fin de semaine qui va révéler la preuve de corruption du Barreau du Québec versus qu ce que le, la presse a caché, parce que le journaliste a vu la vidéo, il savait où aller voir pour voir la preuve, et il l'a caché encore au public. Donc voyez-vous, ce pauvre Mario, il n'a pas le choix, il s'en va devant ses ennemis pour demander à ses ennemis de lui rendre jugement. Il va payer pour de la procédure, il va perdre du temps là-dessus, va... des avocats vont être en arrière de tout ça. Autant pour lui, pour l'aider, que pour le barreau. Mais ça c'est voué à rien, à rien, à rien. C'est pas compliqué, à rien. Là, on s'en va sur le dossier maintenant de mon ami. Ça ne sera pas long. Donc, écoutez bien ça, on commence... Mmh. Bonjour tout le monde. Écoutez, euh, je suis allé chercher euh, le fameux CD audio de l'audition de la cour du 28 euh, janvier 2015 devant le juge Gaétan Dumas dans le fameux dossier 460-36-000140-